Mesdames et messieurs, je vous prends 30 secondes de votre vie. Vous le savez tous, vous avez peut-être profité du Black Friday ce week-end. Et eh ben, c'est pas fini ouais, voilà. Bienvenue dans le Black Magic Friday. Vous connaissez Instant Gaming, c'est un partenaire qui m'accompagne depuis presque un an sur la chaîne et je les remercie énormément. Et eh ben, écoutez, Instant Gaming eux aussi, ils font leur Black Friday. Alors déjà qu'ils vous proposent des jeux pas très chers toute l'année et comme ça. Personnellement, c'est là où j'achète tous mes jeux, hein, parce que bah, c'est là où on les trouve moins chers en fait. Bah pendant le Breakfast Day, il faut encore plus de réductions. Genre pour vous donner une idée, Just Dance qui est sorti il y a 4 jours, il est déjà à moins 50% sur Instant Gaming. Voilà, ça te donne une petite idée. Et je peux vous en citer, hein, du Call of Duty, du Spider-Man, du Football Manager, enfin bref, tout ce que tu veux. Dis-toi que pendant le Breakfast Day, c'est presque 30% de réduction sur tous les produits d'Instant Gaming. Que tu veuilles des jeux PC ou des jeux consoles. Et en plus de ça, vous avez le concours du mois. Qui est sur ma chaîne tout le temps, qui est en lien dans la description. Où là, vous pouvez gagner un jeu gratuit juste en rentrant votre jeu. Je remercie vraiment ceux qui cliquent sur le lien, ça soutient à la chaîne. Et je vous laisse avec la vidéo. Tac, tac. tagadac. Ils viennent, ils viennent les là, rouges. Je... Ah, ils arrivent. Putain, j'ai pas de... T'inquiète, t'inquiète. C'est vrai que je suis avec Bichard, on va forcément <rire> gagner. J'avais oublié ce détail. Tu, tu, tu vas faire quelque chose. hein. Je vais pas tout faire. Hein. Bah viens, on peut essayer d'aller péter les rouges si tu veux. Ils ont déjà cassé les en en rouges, place... rouges, regarde, c'est les verts, c'est les verts. Oh la Kali Oh la ah la oh Notre lit, ça se trouve, il va se faire péter, hein. C'est possible. possible. C'est toute ma vie hein. non Oh non, non, non. Non, t'as pas fait ça. <rire> oh la débile Non, t'as pas fait ça. J'ai sauté dans le vide. Eh, je vais je vais le soulever. Viens, viens, viens. Ah, C'est trop chaud. <rire> Bah attends, mais j'ai l'impression qu'il y a zéro joueur sur la map. Genre, ah, si, si, si, si, ils sont là. leur fais pas de bruit, fais pas de bruit, fais pas de bruit. <rire> C'est bon, putain, zéro, cassez leur lit. Vas-y, fight les. <rire> Il a trop le seum. <rire> oh, <rire> let's go. Let's go. <rire> oh, comment on les a <rire> <rire> Attends, quoi Comment t'es là À la, à la base Oui, oui J'arrive, j'arrive, j'arrive Mais comment t'es morte En fait, je suis passée sous un arbre et j'ai sauté, sauf que j'étais encore en dessous, et du coup, j'ai sauté dans le vide. <rire> sous les verres Je sais pas, ils étaient là, mais ils sont plus là. Tu m'as fait peur pour rien Mais es c'est vrai qu'il faut des TNT pour euh, buter de C'est combien une TNT C'est grave cher, non C'est 3 de fer, 4 de fer. Tu sois prêt à la poser à tout moment. Ça se pose et ça éclate direct Oui, t'as pas besoin de l'allumer. Ah mais oui, ils sont pas ah, du tout coups. à l au centre. Oh, les noobs Attends, on va faire juste attention qu'ils qu soient pas en train très... de. Oh, ils mis dans le vide, le coup. Mais y en a un là! Regarde, il se cache! Aaaaaah! Eh <rire> bien, hey, bien, bien! Eh, hey, hey, eh, je. Viens là! Oh! Ah, t'es audacieux, toi! hein mais Si, ils ont la lit, mais c'est pas eux, c'est pas leur base! Oh merde, putain, je suis morte! Merde de crier dans mon casque, désolé, mais j'ai eu vraiment peur! Quand je crie, c'est que vraiment j'ai très peur! NON! Non, je suis tombé que bêtement. Que Allez, sois, sois, sois, sois là Défendez hey. la base Tu vas rien faire, tu vas rien faire ton, ton, ton, ton, ton sgeg là. Je vais pousser. Oh, j'ai tout récupéré Ton sgeg là. C'est bon, il est tombé. Vas-y, on y va. C'est où chez eux Tu veux un truc stylé Ouais. Tiens. C'est quoi C'est une potion d'invisibilité. On, on va y aller par là. Et en fait, dès que je vais te dire que tu vas la boire, il faut bien que t'aies rien dans ta main. Faut pas que t'aies ton épée ouais. dans la main. J'ai failli tomber dans le vide. J'ai un fond d'écran et une irice. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il faut qu'on gagne ce fight, ok C'est où Ah, t'es pas, pas là en fait. <rire> Je pensais. <rire> Attends, ah, Attends, là, c'est reste sur l'île, reste sur l'île. Eh, eh, venez, venez. Viens là, si t'as un homme. C'est bon, bon Les ils deux sont, sont morts. morts. Les deux sont morts. <rire> On a géré de ouf. Alors là, tu bois ta potion, ok Et tu mets rien dans ta main. Ok, c'est bon. Ils savent qu'on est là. Oh. <rire> Eskibak, eskibak <rire> oh mais je vais les je vais les éteindre Oh non, non. En fait, Pour tout avouer, avouer j'ai sorti mon épée Ah bah voilà Tout, tout Elle a caché notre stratégie La vie de ma mère, maintenant on va prendre les underperdes. Vas-y, je te crois, je te crois, vas-y. Ah, il se pas là! <coughs> oh, oh. Mais les gars, je suis prêt! <rire> non, mais t'inquiète, t'inquiète, on partage, on est une équipe, non? Ouais, ouais, connard! <rire> y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec! Euh... Euh... Fils de... Il, a pas, non. Oh, il, loupé, il, loupé, il a pas cassé? Il s'est loupé, il s'est loupé, il a pas cassé, il a pas cassé! Mais il arrive! Oh, je vais les cigouiller! Oh, je vais te cigouiller, toi, ton, ton gros crâne là! Ton gros crâne, là oh, là! Ah non mais qu'est-ce qu'ils font là Ils sont. Mais Pepperoni, je vais péter mon crâne. C'est bon en a qui est mort. a le deuxième sur moi. Picali oui. Non mais t'es une reine. toujours sûr que t'es NT. Eh Pepperoni, il est méchant. C'est ciao Pepperoni Pepperoni Oh là il est de retour T'as pas l'épée, t'as pas l'épée, t'as pas l'épée T'as mis des coups de bloc la dame a roulé, mais je suis pas en roue libre libre euh... est... mais comme... Stop Oh Il va, il, il va chier les... Le bleu il va chier Ok viens viens chez les bleus Elle est bleue hey Eh ah, fait, En fait il est tout seul le bleu oh, Je suis tombé T'es seul Alors t'es seul Oh j'ai eu sa tête. On n'a pas réussi les gars... Oh mais les jaunes putain T'en avais un, t'en avais un, un t'en avais un, un. Oh non non non Je vais mourir, je suis morte. Moi aussi. Monsieur Tambou là. Ah On euh, est mort. Voilà. Vas-y. protège moi Je suis mal, je suis mal, je suis mal, je vais mourir. Oh putain, je t'ai tapé. Ouh. Oh là là, la D. La, la, la, la, la, la, la, la. Je suis morte. Mort. Ok, vas-y. C'est Bichard Il est, trop, il est trop long ton nom Est-ce que connaît quelqu'un Ok. Oh let's go. D'accord il faut détruire le lit du bleu. J'ai l'impression de, de me croire en finale DFNCS. C'est vrai, pour le sub là, il est il est déterminé. Je me dis un sub Je me dis un sub, je perds pas. Oh Oh Faut que tu butes. Oh, oh le génie, vas-y Putain Putain dommage. Oh, dommage, je l'ai raté. C'est un bon. Les deux sont hauts là. Ah, bien, bien, et tout. est actuellement 1v1v1. Le bleu n'a actuellement plus de lit. Le jaune non plus. Bichar, il y a le jaune qui est actuellement dans le temple japonais. Il est en sneak. Il sait très bien qu'il doit être sur ses gardes. Il y va. Il a un sub à gagner. C'est un énorme cash prize. Il peut pas manquer ça. Il peut pas manquer ça. Il en a besoin pour nourrir sa famille. Attention, ça bulle comme dans Fortnite. Ok, les premiers contacts On va voir comment ça va se passer. Attention Attention, attention Nooon oh, Il plus Il m'a fait trop mal Là, t'as le coffre intermédiaire du mid. Là, il a pas de PVP, là, pour le moment. Donc, je te laisse prendre le coffre à ma gauche, là. Et moi, je vais au centre. Okay. Voilà, J'ai pris le coffre au centre. Là où il y a le PNJ, il y a un coffre. À ta droite, là. Tu vois, il y a une écriture rouge. C'est quoi, ça Quatre... C'est vrai que c'est 4 seuls qui m'a problème, c'est. Ok, tiens, mets ça. Oh, je suis bourré. Oui, c'est parce qu'on est soif. C'est quand on est TP, regarde. Hop, ah, tiens. Okay. Là, il y a, y a un mec, qui... ils sont pas mauvais, eux, donc on va courir. Oh, mais pourquoi tu te rapproches d'eux pour me dire qu'ils sont mauvais et après tu fais demi-tour Là, eux non plus, mais on yeah est obligé. <rire> oh, bon, c'est bon, il est mort. Il est mort. Ok, on a géré. Gala, oh, les... okay, faut que tu manges. Mange un steak. Mais j'ai pas faim. Ok, bah, faim. bah. <rire> Ici, tu peux te faire des enchantes si t'as envie. Tiens, regarde. J'aime bien. Voilà. Hein, <rire> Qu'est-ce que t'aimes bien là Je splash, quoi. Oh, je suis mourée On les. On les. On les. On les... Ah, ils ont. Oh, oh non, Bichard C'est une craque. Je vais le buter. Oh, mais elle est trop forte j'ai oh, te... Alors tiens, là je vais te passer un item, regarde si tu vises un endroit genre devant et que tu fais clic droit ça va te TP à cet endroit. Genre quoi, devant, devant, devant, devant. <rire> Attends, oh non mais regarde quand tu prends ton order perle t'as un truc par terre. Ouais c'est va... là où ça va te TP. J'ai eu un muret. Un muret ouais ça, ça fait un mur de, devant toi. Oh, c'est la finale Ouais. Là prends les points de ouais. diamant Chardonnays 1. Les, ouais. les points de diamant Chardonnays 1. Là à gauche à gauche. <rire> ouais. Viens à droite, viens à droite, viens à droite. Lui, lui, si on a son stuff on est bien. Lui, lui, lui, lui, toi, toi, toi, toi ton, ton sgeg là. Oh non il est chaud. On chaud. Oh, je l'ai eu! On va l'attraper, c'est tout ce qui va se passer. Cours! Putain, il est où? On va zigouiller son. son. là. Faut que je mette une teinte de Je là. tape pleu! Ouais! Ouais! Oh! La droite, la droite, la droite, saute là! Il tapit! J'ai plus de flèche, hein. T'inquiète, t'inquiète, avance, avance, je peux me barrer. Je me suis TP, je me suis TP. Oh le mur C'était presque ça hein. Il, Je fais fight contre eux là. Je en train de le péter hein Oh je suis en train de le fumer Je suis en train de fumer Oh si Oh non, 4 up Fais-le le Je te mets une Vas-y mes LET'S go oh NON J'aurais trop aimé gagner avec toi suis... Il m'a dessus Oh non ah <rire> Fume-le, fume-le <rire> J'ai eu peur, je suis désolé, mon ref. Non, 4 ne <rire> perds pas, s'il te plaît. Non, pas, Non Non Non, 7 Non Vas-y, vas-y, fume-le, fume-le. Vas-y, ils sont là, ils sont là. Fais gaffe, il un... Ah non. Neuf, ils sont en train de descendre avec le feu. Ok, vas-y. Non, bon. non Il m'a clean Vas-y, fume -le, fume fume-le. fume -le, fume, -le. fume -le. Ah, il est tombé. Il est mort, c'est bon Ok c'est bon lui aussi il est mort J'ai pas de flèche okay, bon. euh, pas... Non non il y a pas de Il y a pas de Il y, de... euh... y a pas de screen Scène, Il y a pas de skin Regarde il veut tout donner Il y a pas d'amitié Il y a un invisible à côté de lui Oh, oh. il va me tuer. Non oh, Je l'ai tué juste après Vas-y tu Shenzhen Let's go oh, Shenzhen. De moins. Ok ok je crois il est mal Il fuit il a 15 coeurs il toi, il a 19 coeurs. Il a 12 coeurs, il a 12 coeurs, il a 12 coeurs, mm. 16 coeurs. 17, il est en train de prendre des pommes en or. Ok, okay. l'autre il, il, il se fait back. L'autre se fait back, donc tu peux le tuer. Tu le. Ok, un viens, viens, viens, viens. Oui, c'est oui, bon. Ok, il a 20 coeurs. Cœurs. 20 Vas-y. Ok, il a 8 coeurs. Vas-y. De cœur. Ok, les... c'est bon. Deux joueurs. Oh il reste deux joueurs actuellement. Après, on va faire AUHC run, les frérots. Tue-le. Vas-y. Oh, vu que ce soit mon animal de compagnie. Tue-le, tue-le. Père pas tant. Il y a l'autre qui est là. Il y a le dernier qui est là. Vas-y, tue-le. Vas-y, il a 20 cœurs. Il a 20 cœurs. Il a 10 cœurs. Il a 10 cœurs. Il a 10 cœurs. Il a 6 cœurs. J'ai vu un 3-6 flèche. Bon, c'était pas vraiment 3-6, hein. Allez viens Il a 4 coeurs, c'est fini pour lui oh fais, pas... fais pas le gaze Non <rire> <rire> Oh le bâtard Il a tout retiré frère Il juste pour les En fait tu vas voir les voilà. arbres se, se cassent directement. Et là tu fais juste une pioche en bois et une hache en bois. Et en fait elles sont déjà en fer enchanté, t'as vu ça va plus vite. Ah mais les trucs de zinzin, et du coup je fais comment pour tuer les vaches, je prends la hache Ouais tu prends la hache et tu tues avec la hache En gros là le, ton objectif c'est dans les 13 prochaines minutes c'est de te, te mettre full diamant. En gros tu vas tout de suite dans une grotte et ensuite tu... En fait tous les minerais que tu, que tu vas miner ils vont dropper deux fois Ah ouais et Si tu trouves trouve un diamant, diamant en fait on a deux, si tu trouves un d'or on a deux et... C'est bien ça Et en fait le diamant et l'or se génèrent à toutes les couches en UHC Incroyable, ça c'est trop bien tu Tout l'or et tout le diamant que tu vois Oublie pas de prendre un peu de diamant pour moi genre. <rire> Mais t'es foudier te plaît. Mais moi je focus l'or là en fait Parce qu'en fait il y a des messieurs Et je t'avoue j'ai peur En gros il y a un... dans l'UH Pour pas que t'ailles dans le nether pour te faire des potions Il y a des nether qui sont générés dans le monde euh, overworld uh -huh. Donc il y a des gros cubes de, de netherac Avec tout ce qu'il faut pour avoir des potions Pour le coup j'ai beaucoup de diamants J'en ai 50 J'ai euh, 64 plus 14 d'or bah, Mais t'as géré par contre hein. Ah ouais Ah ouais même moi j'ai okay. que 54 d'or. Ok, attends, bouge pas, je vais t'emmener dans un endroit meuf. Let's go! Regarde là derrière toi. Je fais mes pommes, Oh, j'ai pas assez pour faire la dernière. Oh C'est quoi ça? Allez, ah, viens. Alors, vite, avance là, vite. Oh, on a un. On peut avoir un punch. Ah, t'es souhaits. Ça va? J'ai peur. Les blaze, tu peux les tabasser parce que je suis tout nu. Ok. Et en fait, là, regarde, je pose la table d'enchant, et là, tu fais ton enchant. J'ai pas d'apis. J'en ai, un... ai 19. Hop, ça fait... Sharpness 2. T'as besoin d'XP Euh, non, c'est bon. Ok. Bah, écoute, moi, c'est... Est-ce que... Drop-moi toutes tes pommes en or et tout ton or. Bah, faudra juste qu'on en trouve une en haut. Tiens. Après, non, ouais, on aurait pu se faire du stuff en plus, mais... Il nous manque trop de lapis. On va être épais. J'avoue que... Non, tu... oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Elle okay, a crafté nice. des Golden. Bah oui, elle a crafté des Golden Apple. Tu m'as grave Oh Fais gaffe, fais gaffe. pas mauvais, mal, Je suis trop mal, je suis trop mal, je vais crever, je vais mourir, je vais mourir. Déjà Ouais, je suis morte. J'ai pas oh, il a eu le réflexe de la pauvre en or. Oh non, ma pauvre. Oh, je revive Si, si, je peux se si, je peux, je peux Fais gaffe en haut. Attends, mais t'es où là Ah, oh, mais c'est pas je me suis Ok, ok, fais gaffe. Oh, T'as sauté là comme ça Oh le MLG Ok. Oh l'enfer. Vas-y. Ok. Il a 11 vies. Tu peux le buter, tu peux le buter. Il est chaud Richard. C'est pas Richard, c'est bizarre. Il est chaud <rires> Lui-même. Ok, fais gaffe, un mec. Oh mais wesh, ouais, c'est quoi ce requêtes sous le main avec le code Oh, vas-y. Oh C'est illégal ce que tu lui as fait frère. Il a 13, 12, il s'est mis de l'eau. Mais wesh, ouais, il va trop vite. Fais gaffe, il a mis la lave. Il est en train de se gaper, il a 18 vies. 18 il a 19. Il a 18 il vient de se gaper, il a 24. C'est dans une position de merde. Ok, attention, attention. Il a... Il a 15, minutes, il a 15, minutes, il a 15, il mais on est dans Fortnite ou quoi là okay, il a 17 de vie, 17 de vie, oh il a failli sur Fortnite, ça... oh là là il, il court en fait, il a plein de fight. Du coup on est en train okay. de perdre du, du dégât de tous les deux et on... Bah, apparemment c'est des trucs de, oui, ah, de revive. Ouais, des trucs de revive là. Ah c'est ça l'arbre de revive Ouais c'est ça. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, un mec, il est en train de revive dans 8 secondes, 7 secondes, 6, 3, 2, oh là là Oh, oh, oh, oh, il s'est mis dans sa propre lave il s'est mis dans sa propre lave il va mourir, il va mourir. Ah non, il en a quatre, il en a quatre, faut dessus du but au-dessus du but tu prends ses gaps. Tu prends ses gaffes, non, non Non, j'étais presque dommage. Ils sont encore là, ils sont pas en short, on les fume. Oh, il est paumé Il y en a 11 dans, dans la cave, vas-y, tue-le. Oh Putain, je suis sur un mec Dans la cave Ou en haut C'est bon, oh, il est mort. C'était lui c'est bon, j'ai tué le mien. Ouais. Avance, avance, avance si nous veut. T'en fous, on vous Viens, on va sur ça le mec à droite du coup. Ouais, non, oui. non ils, sont derrière, ils sont derrière, ils sont derrière. Oh putain. Je suis trop mal, je suis trop mal. Wesh, ouais, on m'a des On m'a des j'ai 3 de vies. Mange voir, maintenant. Je vais cremer. Hein. T'es en, en AV, hein, donc t'arrives à courir. Il me prend les pieds partout. Oh non. Putain, ils sont pas fait, dans le hein. douf. T'es mort Non, je suis en train de fight. Mais c'est quoi ce gai pant de fou Oh là là Vas-y Vas-y tu le il a plus vie, il a plus vie GG, l'autre, l'autre Mais non mais t'es un monstre humain T'es un monstre humain Il a 13 vies T'es mal, t'es mal, t'es mal, t'es mal Ok, il a 9, il a 7, t'as 4 Attention à toi il a, il a 12, il a 12, il a 12, il a 9... Il a un stuff de fou 8, 9 8 8 Il a toujours eu 8, fais gaffe 6 3 3 1, c'est bon Oh le stuff de fou qu'il avait Le boss ton mate, mais de ouf Litchi, Litchi, il a 18 de vie Mange, ok, fais gaffe okay, Il est à 7, tu peux le taper ouais, C'est bon, il est mort 6 4 5 C'est bon Mais wesh Ok, c'est bon, il a 24 de vie 22 20 12 non, 16 euh, Tu vas l'avoir, c'est bon, vas-y ouais, oh, euh, derrière, ouais ouais ouais, derrière, fais gaffe. Cours cours cours. Oh là là. Essaye oh de non. qui non. Oh il est pichu. Ah il a bugué. Fais gaffe, ils ont des TNT et tout, peut-être joue la safe. Fais gaffe parce qu'ils arrivent des deux côtés. Ils sont en train de se fight. Ah ouais, il y a noisette, vas-y. 13, il a 13 vies, il, il a 13 il a 12 vie. il a pris une gap. Ils sont deux sur toi, ils sont deux sur toi, faut que tu te casses. Ah non, non. Cours, cours, cours, cours. Ah, c'est pichu. Ah non, t'es pas mort, t'es pas mort, continue, continue, ils tombent pas Vas-y, vas-y, point gap, vite, cours, cours, cours. Et c'est une course poursuite en diamier que nous avons un truc entre, entre l'équipe Kinoa, il y a une deuxième équipe qui vient de se mêler ils Sont deux à cette <rire> <rire> c'est bon, ils se font mêler, ils se font mêler, ils se font mêler. T'es plus poursuivi, t'es plus poursuivi. Ouh, ok, c'est bon, t'es en train de te fight. Vas-y, va dans le bateau. Ah non, vas-y, vas-y. Petit fight avec Kino. Ok, il a 18 de 18 de Fais attention à la bordure qui est juste derrière toi. Attention, c'est plus que 3. C'est les deux derniers Si t'as un saut de lave, un truc. Ah non, ok, c'est bon. Ils ont provoqué un fight entre les deux. Ok, il y a deux équipes. Vas-y, chope le chope le par derrière. Vas-y, bandit. Ok, 16. Là, celui-là, 13, 11, 10. Ok, 10, vas-y, continue. Attends Vas-y il est mort Il est mort Un de vie Ok nice Vas-y Oh merde t'es. Ah non t'es sorti, ok Vas-y. Essaye de reprendre tes esprits. Essaye de reprendre tes esprits. Ok. Ok, Bichard, Bichard, Bichard. Il a combien de vie Il en a 9, il en a 9. Attention, il y a son mec qui arrive. Vas-y, vas-y, essaye de, de pas taper l'autre. Fais comme si l'autre c'était ton allié. L'autre c'est ton allié. Il faut il faut briser l'équipe de Kinoa, ils sont beaucoup trop forts à deux. Vas-y, il a 5 de vie, il a 5 de vie, il a 5 de vie, faites-le, faites le faites -le, le Merde, putain Dommage. Ah non, dommage. Dommage. ah c'était pas dommage. mal. Non dommage, mais bien joué de oh Derrière. Non <rire> <rire> Il m'avait trop peur. moi aussi. Non, mais wow. Je m'attendais pas à ça. ça fait bien. On se fait troll par la communauté. Oh ah non. A... <rire> fume-le, fume-le.